Comment Pas question de changer. On fait comme ça depuis toujours, ça marche comme ça depuis toujours, on décide comme ça depuis toujours, alors vous comprenez Très bien. Bonjour, Jean-Luc Hudry, conférencier en optimisme opérationnel. Permettez-moi de vous suggérer une autre solution pour mieux décider. Laquelle me direz-vous Bien sûr, quand vous décidez depuis longtemps et que tout fonctionne bien, bravo mais il y a quelque chose qui s'amoncelle et qui s'annonce au coin de la route et qui s'appelle le changement. Si donc vous décidez de la même manière depuis toujours, si vous reconduisez les mêmes choses depuis toujours, un jour, le changement vous fera regretter de ne pas avoir vu les choses autrement. Et cela tombe bien, parce que voir les choses autrement, c'est la solution optimiste que je vous invite à adopter. Sortez du cadre. Sortez du cadre pour penser autrement. Alors qu'est-ce que c'est penser autrement Penser autrement, c'est voir une même situation avec un regard neuf, avec une autre façon de raisonner. Et quel en est le bénéfice Eh bien, vous élargissez votre vision des choses. Vous avez un panorama plus complet de la situation. Au lieu de penser comme vous le faites depuis toujours, vous regardez les choses avec un nouveau, un nouvel œil en quelque sorte. Et donc, vous devenez plus percutant. Vous comprenez mieux la situation, vous l'analysez mieux. Et donc, vous décidez mieux. Et c'est ça l'essentiel. Cerise sur le gâteau, d'un gâteau qui est déjà très fort et très savoureux. Eh bien, en pensant autrement, vous avez toujours le choix d'arbitrer. Soit ce que vous faites d'habitude vous convient et vous continuez très bien. Soit le fait d'avoir pensé autrement vous a donné d'autres palettes, vous a enrichi votre vision des choses et donc votre décision. Et vous pouvez arbitrer entre les deux. Top, n'est-ce pas C'est ça, l'optimisme concret, opérationnel, celui qui vous aide à individuellement et collectivement dans les entreprises et au bureau de manière générale. Et vous, qu'en pensez-vous Quelle est votre expérience Savez-vous penser autrement Dites-le en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, sans oublier d'actionner la petite cloche que vous verrez apparaître pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et pour aller plus loin en conférence, contactez-moi. Service sur mesure, avant, pendant et après la conférence. Et maintenant, vous êtes équipés. Bon vent et à bientôt